Je gagne. Pourquoi tu meurs de eh, photos Au programme de ses coulisses. Oh ouais, tu feras pas aussi des mines hein ouais, bah Non j'ai pas fait. Olivier Rejoignez-moi, c'est ça mmh. Dehors C'est dur comme texte. Rejoignez-moi. Tu raccroches pas toi les... Action. Ils sont des familles de peu. ...que je ne revienne à pied du centre-ville. ne trouvant plus de tes clés... Tes clés de... vous êtes pété, bah. <rire> Vous inquiétez pas moi non plus, je n'arrive rien à faire correctement depuis ce matin. Il semblerait que l'univers soit contre nous. Tentons le hasard. <rire> Tentons le hasard. Si vous gagnez, je vous donne mon numéro. Comme ça, si d'aventure. Si vous arrive des choses étranges, vous pouvez toujours m'appeler. Tes doigts, tes doigts, tes doigts, vire tes doigts. <rire> ouais. Je vous rappelle que Frédéric 3, doit gagner. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et dans cette scène, la porte doit rester fermée. <rire> Action Ok, ça deviendra bien. Merde. Non plus, vous n'arrivez pas à ouvrir cette porte Je rencontré même souci ce matin. Attends, Fred, je vais t'aider. Laisse-moi passer. Ça marche Je me recule. Ça marche Je me recule. Ça marche Je me recule. Et je l'enfonce. Attention, vous êtes dans le noir. Ben là, vous... Merci monsieur mais il peut le rater. Ah oh, oui, c'est bien. Oups, reflet. Olivier, rejouez-moi des boîtes de Et puis j'ai eu le sentiment que ceci nous est Ou Où les ai-je mis Où les ai-je mis Où les ai, ai, ai, ai Peut-être pourrions-nous comprendre. Action. Je viens pas de l'arrière. Qu'est-ce qu'il doit dire Attends, attends, attends. Faut. Mais non, c'est toi qui. Compte. Non, non c'est toi. On, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Nous savons quoi faire maintenant. Mais heureusement, on peut aussi se reposer. Quoi mais Eh bien non, Frédéric ne fait pas de moto, alors c'est Olivier qui le remplace. Mais malheureusement, Frédéric doit donner change Ah putain Presque. Plus que le casque. Ouais. Un petit effort Le dernier plan de Frédéric Dumont. On peut l'applaudir. Le dernier plan de Céline Tabourin dernier plan de Villiers Chantier. C'est pas vrai, c'était pas mon dernier plan. Merci. Et le dernier plan d'Alexandre euh, André. C'est un bon plan Ok, Fred, tu avais raison. Regardons-les. on est prêt pour le. Ah non, pas euh, ouais, cette euh... fois Action. Ah non, là on a l'impression que t'es énervé. Mais Frédéric, sais-tu sourire Action. <rire> Action. <rire> Action Action